Yo Rana j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ça me fait super plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Donc aujourd'hui on est mercredi, le bodyfit va se dérouler dans 3 jours, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, oui le bodyfit va se dérouler dans 3 jours exactement C'est une vidéo assez spéciale Parce qu'en fait comme vous le savez la semaine dernière On a publié une vidéo par jour C'est à dire cette vidéo on a beaucoup tourné Et dans ces vidéos là comme vous le savez on coupe beaucoup de passages Et donc je voulais un peu vous partager les passages qu'on a coupés, Les passages aussi qu'on a réutilisés parce que voilà je trouve que c'était de bons moments Donc restez sur cette vidéo parce que vous allez voir un récapitulatif un peu de toutes les scènes Que l'on a tourné pour le trailer du bodyfit martial art Et aussi je voulais profiter de ce moment là pour vous expliquer un peu comment va se passer la journée. L'entrée est à 1000 francs Donc euh, voici l'étiquette du Bodyfit Martial Art Si jamais vous l'avez pas encore eu en pré Vous pouvez l'avoir sur place Donc euh, c'est la même chose, c'est également à 1000 francs Il faut savoir qu'une partie des bénéfices sera remis à une association d'aide aux sans-abri à papier Donc il y aura plusieurs sports Le taekwondo, la boxe, le thai, la lutte Et plein d'autres sports Mais pas que des arts martiaux Il y aura également du tir à l'arc, du basket, de la danse Plein de choses, plein de choses N'hésitez pas d'aller voir la page Facebook Bodyfit Martial Art édition 3 Voilà pour voir tous les ateliers Le programme aussi ça y est il est sorti Donc c'est sur la page également euh, Ensuite qu'est-ce que je voulais dire C'est ouvert à tous Je me souviens l'année dernière On avait eu un petit garçon de 3 ans Et on avait aussi des parents de 82 ans Qui sont venus lors de cet événement Voilà je compte sur vous pour venir nombreux Il faut savoir avec ce ticket là Vous allez participer au tirage au sort également N'oubliez pas de mettre votre nom et prénom juste ici De toute façon on va vous faire appeler à l'entrée Ça vous permet de participer au tirage au sort Dans le premier lot c'est un billet d'avion Aller-retour, pape été, Los Angeles, pape été Donc moi aussi je vais me payer un ticket Pour participer au tirage au sort Pour gagner ce D'avion, et il y a plein d'autres cadeaux à gagner. Il y aura également des mini défis. Donc, à chaque fois que vous allez participer aux, aux différents stands, vous allez pouvoir gagner plusieurs cadeaux. On va vous offrir plein de trucs, comme par exemple, euh, vous pouvez sûrement gagner ce t-shirt là. Voilà, le t-shirt de et également. Des bracelets aussi, comme ça. Voilà, des bracelets comme ça. Pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux et sur mes stories Instagram, bah, je pense que voilà, j'ai reçu beaucoup de questions sur ces bracelets là. Bah, vous pouvez également gagner ces bracelets là lors de cette journée là, ainsi que les magnifiques t-shirts. Je vais vous montrer derrière. Je sais pas si vous voyez. Oh. Voilà. Non, vous voyez pas trop. C'est pas grave. Vous allez voir sur place. Donc euh, voilà, c'est ce samedi. En tout cas, on vous attend nombreux. On a hâte de vous rencontrer. N'hésitez pas à faire des photos avec nous à venir discuter avec tous les professionnels qui sont sur place. Et puis euh, voilà, je suis super excitée. Et j'arrive même plus à respirer Ouh. Donc voilà les amis, je compte sur vous, on se voit ce samedi N'oubliez pas de partager cette vidéo aussi à tout le monde à liker et à me laisser plein de commentaires Je vais vous répondre Ça me fait super plaisir en fait de vous lire, d'échanger dans les commentaires Samedi ça sera l'occasion bah, de discuter euh, en vrai, tu vois, réel life. Je ne parle pas plus que ça, je vous fais de très gros bisous Je vous aime de tout mon cœur Et je vous laisse avec la suite de la vidéo Ciao ciao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 I'm starting to break out from your grave see i finally opened up my Cause the future, the future is now Not backing down Cause the future is now Cause the future, the future is now Not backing down Cause the future is now